Et voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, nous nous retrouvons pour une vidéo assez particulière. Je vais d'abord vous parler, et puis vous, vous mettre le gameplay, ou vous mettre une partie du gameplay avant. Pendant que je vous parle reste en, la, en accélérant la vidéo pardon euh, voilà je voulais vous dire deux choses euh, que je vais faire une vidéo setup et une vidéo où POV, bientôt, euh, ce week-end, là, vous devez vous faire une vidéo POV, donc, euh, voilà. Sauf vous ne savez pas encore quoi, mais sûrement sur la grande ville. Euh, sûrement vous dormir avec moi, euh, quelque part, euh, je ne sais pas trop, mais je vais réfléchir. Et vous l'attentez, voilà. Euh, voilà. Euh, merci à vous tous de m'avoir suivi et euh, merci au, à tous, à tous les abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. On est une bonne, une bonne communauté maintenant. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et si je dois faire plus ce nom de nombre de vidéos ou je vous laisse voulez, voulez l'accélération après la vidéo après les paroles pardon euh, voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire voilà, dites-moi, accélérer maintenant, c'est parti pour l'accélérer.